Salut tout le monde, c'est lolwin. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment télécharger Un petit tuto comment télécharger youtubeurs Live euh, gratuitement. parce tout cas, je vais le mettre à la poubelle. Donc, euh, il est toujours là, mais ça marche pas. En fait. Donc, euh, on va arriver. On va aller dans le lien. Il faudra télécharger WinRAR. Après, vous allez, bon, dès, dès que vous l'avez téléchargé, vous allez, allez dans l'autre lien télécharger. Euh, euh, bah, méga, enfin le, le lien méga, le télécharger avec votre navigateur. Après ça va vous ouvrir à, vous allez l'ouvrir avec WinRar euh, et vous allez déplacer le fichier tous les fichiers vous allez le déplacer sur votre ordinateur. Tac vous allez aller ici et là si vous cliquez direct ça va pas marcher. Il faut cliquer une fois à gauche, le, le, le, le gauche et créer un raccourci. Et les raccourci vous le mettez sur votre bureau voilà donc après on va l'ouvrir déjà attendez déjà parce que je vais vous montrer que déjà j'ai pas YouTube live sur mon team et que j'ai que ça pour télécharger ah bah, un button net mais il n'y a pas sur youtubeurs live donc là hop on va l'ouvrir on va juste attendre que ça s'ouvre donc euh, n'hésitez pas au début de vidéo de mettre un like si ça vous a aimé un gros pouce bleu de vous abonner à la chaîne et de commenter si vous n'avez pas réussi ou si c'est bien si elle est bien pour votre vidéo, si ça vous a aidé mettez si ça vous a aidé ou si ça vous a pas aidé si ça vous a pas aidé je vous aiderai voilà n'hésitez pas à aller voir aussi la vidéo euh, découverte de youtubers like euh, bah en fait c'était avec le hack sauf que elle c'est la version précédente mais je ferai une nouvelle vidéo sur la version euh, la vraie version là on peut charger une partie Hop. créer tout ça donc ça vous connaissez quand même si vous allez voir sur mon truc donc on va genre charger une partie voilà c'est celle, celle que j'avais fait tout à l'heure enfin pas tout à l'heure mais euh, celle que j'avais faite ah voilà voilà ah, on a juste ça pour voilà, ça c'est le début et ça marche bien, ça lag like pas, à part sur ma vidéo parce que je filme avec OBS et là je filme avec une autre euh, truc et ça lag largement moins, mais hop, ça peut sortir et tout ça, donc euh, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu à vous abonner à la chaîne et à me lâcher un commentaire pour vous dire si vous avez réussi, si ça n'a pas marché, et je vous répondrai dans la seconde qui vient, si je suis là. Allez, ciao, c'était LeWine pour plus de vidéos, abonnez-vous, allez, ciao.